Bon, tous les persos sont faits, plus que 5 minutes de téléphone et on va enfin pouvoir jouer ce soir. Allô, Allo, tu vas bien Ça va et toi Bon, bah ça y est, tout le monde a un personnage, alors on joue quand euh, Quand tu veux Vendredi 18h, ça te va Ah non, vendredi c'est impossible. Bon, bah quand Samedi, après-midi Vendu pour samedi après-midi. Bon, bah j'appelle les autres. On joue chez moi Ok, chez toi, samedi après-midi, 14h. On est des infidèles, on est des infidèles, on ne pas Oui, coucou, mais je crois que okay, ça va. Ça va, ça va, quoi, bon, ça va. Petit ouais, souci, ouais. euh, on aime le chat, on est pas très bien, je suis chez les béton, on verra bien. Bon, je pense pas que ça sent bien grave, mais bon. C'est jamais, toi, tu me connais, quoi. Toujours bon, l'habitude, d'inquiéter, donc bon, on est chez les béton, on verra bien. Bon, de toute façon, c'est rien, hein, donc. Voilà, Sinon, chose écoute euh, ce que je peux te dire je pense que le salon euh, voilà dans pour faire des peintures euh, on était en train de réfléchir peut-être je sais pas du taupe du blanc cassé enfin quelque chose de chaud chaleureux euh. après on verra enfin je pense que c'est bien avec le canapé tu sais euh, et ton chocolat donc euh, tout à fait voilà, on avait pensé au gris pendant un moment des gris marron ça peut être euh, ouais, ça peut faire bizarre quand même hein. Euh, acheter pas cher euh... enfin, vraiment un bon investissement bah, et bah sinon toi t'as pris pourquoi déjà allô j'étais là mmh euh, hein, euh bah non mais, oui je disais moi un personnage du coup on est moins ils ont fait quoi les autres non parce que je me disais le mon personnage, bon, il est pas mal, mais j'aimerais bien réécrire la grande, enfin, euh, je sais pas, améliorer, raconter euh, un peu son histoire, enfin, faire Stop J'ai pas le temps là. On pourra parler de ça avant la partie si tu veux. Ah oui, on joue quand Justement, on joue samedi après-midi. Ça va On peut pas jouer le soir plutôt, parce que samedi après-midi, j'ai un repas de famille. Bah écoute, euh, j'appelle les autres et puis je joue avec eux. Et à ce moment-là, je reviens à toi On fait comme ça Ok, merci. Okay. Euh, ah oui, ouais, parce que je te disais tout à ouais. l'heure au niveau des plantes, là, ouais, ça tient pas du tout chez moi. Bah, toi, hier, euh, mon bouquet, j'ai encore gardé. Tout ce qui est sur Internet est prêt. Ouais. Hey, c'est moi, tu veux bien Toujours tes derniers perso secrets, du coup on va pouvoir jouer ce week-end. Motivé Ouais cool on va chercher du rôle enfin bon, faut pas rêver hein, vous commencez pour la plupart au niveau de l'écuyer. Bon, enfin bon. Euh samedi ça tirait Ouais ça me va ah. Excuse, euh ouais comme tu veux, la journée je suis bon mais pas le soir, j'ai une soirée samedi soir. Bon, on rechange. J Écoute, j'appelle les autres. Et si je te rappelle pas, dimanche 14h. Oh, ok, allez, ciao. Euh Oui, coucou, euh, tout à l'heure ça a été coupé. Donc je disais... Ouais, euh, bah écoute, on jouera ouais, pas samedi soir, soir finalement, mais dimanche ouais. après-midi. Ça marche Ah, bah, euh, bah vraiment, moi samedi soir ça va ranger, parce que dimanche après-midi, tu comprends, euh, en général je m'occupe de mon chat, euh, j'ai vraiment besoin euh, de passer du temps avec lui, donc bon... Euh... Bref, tu vas dimanche. Ah bah, et si, si, je peux dimanche, euh, pas de soucis, mais bon. Ça va pas avant 15h, et il faudra que je parte je plus tard vers 22-23h. Euh... Ouais, dimanche ça irait, mais il faut que je parte à 17h30. Donc euh, si on commence vers midi ou 1h, euh, ça le ferait. Bon, euh, vendredi Je sais pas. Dimanche, pas vendredi. Mais. Samedi, ça va. Sinon. Samedi, non. Non, mais sinon, on joue. Je suis dispo tout le week-end pour jouer. Parfait. Mais tu fous là Hey Tu m'as pas fait de perso, femme. Hey les gars, comment ça va chez Rollis TV Ouais, ça va et toi oui. Bah alors, il paraît que t'organiser une partie sans nous Ouais, bah regarde dès là, hein Hey, je suis toujours chaud pour un jeu de rôle, moi Bon, je vous laisse. faut que je les mette. Oui, bah sinon... On joue en semaine Oui, bah sinon on joue en semaine oui. Mercredi soir, parce que jeudi, je suis hors CT. La semaine, ok, sauf euh, mercredi soir, vu que j'embauche euh, jeudi matin à 5h. Bon, bah, pas en fait. Du coup, on joue. Mais bah... pourquoi on joue pas dimanche déjà Dimanche, ça le va. Non, dimanche, je peux pas. Ou alors euh, le soir Euh, non, pas le soir. Hein. Dimanche, je peux. Franchement, je sais pas. Et il y aura qui Sinon, je vous verrai plus tard. Ou sinon, je, je vous Ça gagne, un un dans tête. Tête. et dans le bus il y avait un grand rouge mmh. et il a commencé à, à marcher droit comme ça ah. sur, euh, sur le chemin, quoi, ouais, là où oui, il était ouais. tombé. Et, et euh, pas ça, ça va et là. Et là, ouais, coup, ouais, il a là. Et il a genre, le grand dans il a une la il y a une clé USB. Et la clé USB, en fait, c'est le fichier qui était intéressant au niveau de la direction. Et du la c'est de s'y mettre à partir Ok. Bon, vous avez tout fait le perso Qui oublié la mienne? Moi je l'ai, hein, mais pas le... grave, ben, ben, ben, ben, j'ai pas eu le temps. Pour... Mais, mais, mais on joue pas à Bon, allez, viens, Fab. On t'attend pour jouer? Bah ben, oui, on t'attend là. Allez, tout est prêt. Fait... C'est un smagica hein, ce soir. Bon, allez. Tu pars où comme ça? Ouais, je vais à Rouen chez Rolliste TV, c'est bon, j'en ai marre, des Rollistes en carton. Eh, hey, vous faites pas de jeu de rôle sans moi, hein J'arrive